J'ai atterri là, moi. Je suis perdu. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que ça fait, là Qu'est-ce qu a bien pu mettre un truc pareil Oh, ok. Merde. Merde. Il a fallu près de 3 ans à Youssef fari pour nous concocter et nous équilibrer The Road, un jeu qui depuis un moment est très très attendu, et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'il a été teasé très tôt. Souvenez-vous à la fin de son précédent projet, The Way of the Samouraï, on voyait déjà passer sur certains réseaux des visuels qui laissaient peu de suspense finalement sur l'ambiance qui régnera sur ce jeu. La deuxième raison, c'est que justement cette ambiance et ce concept, hein, The Road, euh, dans un esprit assez post-apocalyptique, ça va être un sujet beaucoup moins clivant, qui va attirer beaucoup plus de monde, du gamer au board gamer, ou même à l'amateur de films. Euh, sans surprise, on retrouvera des références à des, des chefs dœuvre comme Mad Max par exemple. Donc un jeu très attendu qui se profile au début de cette année 2021. Je vous propose d'en faire le tour avec moi. Alors ce qu'on voit tout de suite en recevant la boîte, même avant de la, de la déballer, c'est que euh, Yosef Ari a ce talent d'être dans la continuité, malgré le fait que les deux univers des deux jeux sont complètement différents. On a le, le même format de boîte, on a la, la même affection pour les petites tuiles rectangulaires qui servent à, à traquer les points de vie, etc. avec des petits marqueurs transparents. Tout ça c'est resté. Donc, celui qui connaît un petit peu l'univers de l édition il est toujours chez lui, il n'est pas perdu, et malgré tout, pourtant, on est sur un sujet qui est radicalement différent, et, euh, et en l'occurrence, la DA et, euh, et le matériel collent parfaitement au thème. Il y a des gens qui vont lui reprocher ça en disant on aurait aimé quelque chose de plus neuf avec autre chose que ces compteurs-là, ces marqueurs-là. À mon sens, c'est un peu comme demander à Ryan Loca d'arrêter de nous raconter des histoires ou lui demander de nous faire des dessins réalistes. Pour moi, là, on a la signature tout simplement du SF Harry, qui arrive à nous faire toujours plus avec moins, finalement avec du matériel contenu. Et, euh, et c'est ce qui est vraiment appréciable dans ce projet. Alors tout ça, vous allez le voir très vite, hein, puisque je vais vous expliquer les règles dans quelques minutes. Euh, ce qu'on peut noter, c'est qu'on euh, a un livret qui est un peu plus imposant, un livret de règles un peu plus imposant que dans The Wave of the Samurai, mais il ne faut pas qu'il vous fasse peur, parce que c'est un livret qui est surtout richement illustré, avec beaucoup d'exemples, ce qui permet finalement de comprendre le jeu facilement et de pouvoir dérouler sa première partie en tournant les pages. Donc ce n'est pas un jeu complexe, c'est un jeu qui s'explique vraiment en quelques minutes, même si moi je vais y passer 20 minutes dans ma, dans ma vidéo règles. Euh, c'est juste je pense un livret qui est mieux conçu euh, et qui, veut, qui se veut plus abordable en fait comme le jeu lui-même qui est plus abordable mais ça on va y revenir un petit peu plus tard on a toujours la même courbe d'apprentissage empirique on a un jeu finalement où euh, euh, on va vous donner les, les, les règles de base, euh, les mécaniques de base par contre euh, comment gagner ce sera à vous de le découvrir et il faudra échouer beaucoup, beaucoup avant de comprendre que je n'aurais pas dû troquer cet objet là je n'aurais pas dû affronter cette personne là ça aussi, c'est un petit peu la pâte du hein, Yosef Fari, on avait un, un Way of the Samurai qui était très très punitif, euh, beaucoup plus d'ailleurs hein, que The Road, où euh, la moindre erreur, bah, vous ne la faites pas deux fois parce que vous la faites une fois, vous êtes mort. Euh, là, on a le même système, euh, avec une courbe de progression qui est quand même plus douce, et euh, un jeu qui vous fait quand même moins mal, même si votre première partie risque, euh, comme à beaucoup, euh, de vous désarçonner. Sans plus attendre, on va aller découvrir ensemble les règles du jeu juste à côté sur la table, et puis on revient ici juste après pour ma review de The Road. Alors tout d'abord un petit disclaimer, le tapis de jeu n'est pas officiel, j'ai pris ce qui mettait le mieux en valeur les cartes, sachant que j'ai vu une photo d'un tapis The Road qui n'est pas piqué des verres. Comme je l'ai dit et comme nous allons le voir, les règles de The Road sont plus faciles à expliquer que ce que la taille du livret pourrait laisser croire. Il s'agit donc de survivre pendant 6 jours dans un monde post-apocalyptique, mais surtout à la fin de ces 6 jours, d'arriver à son objectif, à sa destination. Pendant chacun des 5 premiers jours, vous allez tirer aléatoirement une destination, une étape dans ce deck ici, et vous devrez faire en sorte de l'atteindre en étant dans le meilleur état de santé possible. Le 6ème jour est un petit peu particulier et il va être défini dès le début de la partie pendant la préparation. Vous allez choisir aléatoirement une des destinations finales situées sur cette carte ici. Cela vous donne l'avantage de savoir déjà comment vous préparer pour le dernier jour qui est souvent le plus difficile et le plus long. On voit que selon les de destinations possibles, soit vous aurez beaucoup de cartes route, ici neuf, ce qui fait un très très long périple, soit un petit peu moins de cartes, mais un coût soit en mental, soit en santé, soit en énergie. Vous partez donc sachant que la fin de la route sera plus ou moins dure, plus ou moins longue, et sachant sur quel vitale vous devez vous concentrer. Les vitales parlons-en justement, il y a ici pas mal de curseurs à surveiller. Sur la droite, vous avez vos trois constantes, la santé, l'énergie... Et le mental, ces trois jauges vont beaucoup diminuer et parfois un petit peu remonter pendant la partie. En tout cas, ce sont clairement les conditions de défaite, puisque si vous tombez trop bas sur l'une des jauges, quelle qu'elle soit, la partie sera terminée. Sur la gauche, vous avez le compteur de jours, je vous l'ai déjà montré. Ce compteur sert non seulement à compter les tours, mais vous indique aussi le poids maximum que vous pouvez porter. Vous voyez qu'au départ, on est à 6, puis 5, puis 4. Cela indique simplement qu'avec la fatigue et le temps, vous pouvez porter de moins en moins d'objets. Et contrairement à beaucoup de jeux que nous affectionnons tous, The Road est très très très réaliste sur le poids des objets. Vous ne pourrez donc pas emporter grand chose bien longtemps. En dessous, une jauge de destin donc située ici qui va vous permettre d'altérer le résultat de certaines cartes. On va en parler quand on tombera sur les cartes en question. En dessous de toutes ces jauges, vous avez trois paquets de cartes qui sont des cartes troc. Ces cartes donc seront ce que les habitants, les personnes peuplant euh, le monde, auront à échanger avec vous dans certains cas et contre certains objets de votre possession. Sur la gauche, les cartes route, les cartes fatalité dont on va parler également. Sur la droite, les cartes rencontres, les cartes objets. Voilà, je me suis déplacé un tout petit peu pour me débarrasser de tous les vilains reflets et nous allons pouvoir commencer un tour pour vous montrer comment tout cela s'organise. Pendant les cinq premiers jours de la partie, nous allons devoir tirer au hasard une carte destination afin de savoir quelle sera notre étape du jour. Le jour 6 c'est particulier, nous l'avons vu, puisque nous savons déjà où nous irons et ce que cela va nous coûter. Je commence donc ce jour 1 en prenant deux cartes, et je vais pouvoir en choisir une. On voit qu'ici j'ai le choix d'aller soit à Python, soit à Serigny, et que les paramètres du jour sont assez différents. Python me demande de tirer 5 cartes route ce qui est une valeur assez moyenne, assez médiane. Serigny est et plus près, elle n'est qu'à trois routes d'ici, trois cartes routes. Par contre, cette route doit être assez chaotique puisque d'office, dès le début de la journée, je vais devoir perdre un point de santé. Alors, il y a un paramètre à bien garder en tête pendant tout le long de la partie, c'est que le deck route que vous voyez ici est limité. Et que si à un moment vous devez tirer une carte route et qu'il n'y en a plus, cela signifie que vous êtes perdu et donc que vous avez perdu. Il faut donc éviter tant que possible de contourner des obstacles que l'on pourrait affronter, ou bien de toujours choisir la route qui sera la plus longue. Je vais quand même faire ce choix pour ce tour, puisque 5 cartes route, ce n'est pas énorme en soi. J'ai donc déterminé mon étape du jour. Je prends 5 cartes route ici. Et je les dispose devant moi, c'est le chemin que je vais devoir parcourir. Elles restent bien sûr face cachée, seront révélées une par une. Alors le mieux, c'est de bien sur la gauche, puisque vous verrez qu'il y a pas mal de moyens d'en rajouter, pour le meilleur comme pour le pire. Voyons maintenant ce que mon premier jour me réserve. Je tombe sur un centre commercial. Alors cette carte, elle propose beaucoup de choix, et c'est ce qui fait le charme de ce jeu. C'est que pour chaque destination, chaque rencontre, vous allez avoir plusieurs possibilités. Entre affronter le danger, le reporter, l'esquiver, et évidemment tout cela a un coût et souvent des conséquences. On voit que ce centre commercial, s'il ne m'intéressait pas pour une raison ou une autre par rapport au vital que j'ai actuellement ou à ce que je cherche à obtenir, je pourrais carrément faire demi-tour, c'est indiqué en haut à gauche, et aller chercher un autre chemin. Par contre, évidemment, faire demi-tour, ça veut dire parcourir plus de chemin, donc tirer deux cartes routes supplémentaires que j'ajouterai ici à la suite. Ma deuxième option, c'est d'essayer de contourner le danger, c'est ici. Essayer de l'esquiver, cela me coûtera une énergie. On peut imaginer soit que j'escaladerai quelque part au-dessus des grilles pour passer derrière le parking, quelque chose comme ça. Et ma dernière possibilité en bas, c'est tout simplement de visiter le lieu. Et dans ce cas, euh, et bien, je, euh, je vais tirer les cartes en conséquence et euh, affronter ce qui se trouve dans le centre commercial. Vous le voyez, c'est un jeu qui est tout en iconographie. Donc quand on découvre le jeu, on peut être un petit peu perdu. Heureusement, ces icônes sont souvent retrouvées sur les cartes. Et donc, sont assez évidentes. Je vais choisir d'entrer dans le centre commercial, donc d'utiliser la ligne qui se trouve en bas. Et la carte me dit que je vais piocher une carte objet et faire un certain nombre de rencontres. Le point d'interrogation signifie que je vais choisir le nombre correspondant à ma constante la plus basse. Comme toutes mes constantes sont à 4, je vais donc tirer 4 cartes rencontres. Je ne vous le cache pas, ce n'est pas la meilleure chose à faire, parce que c'est beaucoup de risques à prendre, mais ça me permettra au moins de vous exposer quelques aspects du jeu. Je prends donc ma première carte objet. Celle-ci n'a pas de poids, alors j'aurais bien voulu vous en montrer une avec le poids pour que vous fassiez la différence, voilà. Celle-ci par exemple, le marteau pèse 3, ce qui veut dire que si je pioche le marteau et que je choisis de le garder dans mon inventaire, j'ai déjà 3 emplacements, 3 de poids de prix, sachant que mon maximum hein, à la fin de la partie sera de 4, donc que je n'aurai quasiment que le marteau sur moi. Certains objets assez légers comme la morphine n'ont pas de poids, donc très bien, je peux le garder indéfiniment. On voit qu'à l'utilisation, elle me rendra un point de santé, un point d'énergie, mais que je peux aussi la troquer pour une valeur de 3, et le troc, on le verra très bientôt, puisqu'on va faire beaucoup de rencontres en espérant que certaines personnes veuillent bien troquer avec moi. Je la garde donc dans mon inventaire, et je tire maintenant les cartes rencontres, donc la, la constante, la vitale, pardon, la plus basse, elles sont toutes à 4, je tire 4 cartes, et là, vous allez voir que le système est extrêmement bien fait, puisque chaque personnage peut avoir des comportements différents. Ici, on tombe sur le prêtre. Le prêtre, il a une force de 2 s'il se bat avec moi, il me propose de troquer avec le deck vert contre un objet de valeur de 1. Par exemple, cet objet a une valeur de 3, donc je pourrais très bien lui troquer pour aller prendre 3 cartes du deck vert. Et dans certaines conditions, il va même directement me donner un objet, l'objet B, du deck vert. Comment détermine-t-on le comportement de ce prêtre et des autres personnages du jeu Eh bien, c'est simple. Sur la carte suivante, il y aura des petites icônes. Et c'est l'icône de la carte suivante qui va vous dire ce que fait le prêtre, comment il se comporte à mon égard. Ici, on voit que la première icône rappelle sa statistique de force. Ça veut dire tout simplement que le prêtre va décider de se battre avec moi. Manque de chance, je n'ai aucune arme. J'ai donc une force de 0. Et nous l'avons vu, ce fameux prêtre a une force ici de 2. Je vous le montre de plus près. Ce qui signifie que le combat est perdu et que je perds donc un point de vie. Quel que soit l'écart de force entre moi et l'adversaire, un combat perdu me coûtera toujours un point de vie. Je descends donc cette vitale. Et là, j'en profite pour aborder un sujet important. Vous, voyez, vous avez peut-être remarqué qu'il existe à la fois une case 0 et une case tête de mort. On pourrait se demander quelle est la différence. Le fait de se retrouver à 0 en soi n'indique pas la fin de la partie, mais juste que vous êtes en zone dangereuse. Si je me retrouvais là, maintenant, tout de suite à 0, ce ne serait pas dramatique, ce serait juste inquiétant. Le but pour moi sera de faire remonter cette jauge, par exemple avec ma carte morphine, afin de ne pas finir la journée à 0. Si je finis toutes les cartes route et éventuellement fatalité de ma journée et que je suis à zéro quelque part, j'ai perdu. Vous voyez donc que c'est une sorte de zone de sursis. Par contre, si pendant ma journée, je passe de zéro à tête de mort, j'ai la définitivement perdue. il n'y a absolument rien à faire. Je remets donc péniblement, puisque je n'ai qu'une main disponible ici, mon marqueur sur 3 points de vie, puisque je viens de perdre mon combat contre un prêtre plutôt hostile. Et je tire maintenant ma deuxième carte rencontre, puisqu'on est parti là pour quatre cartes. Ah, j'oubliais quelque chose, très important, il y a un deuxième symbole ici, je vous le montre de plus près puisqu'il y a encore un vilain reflet, c'est le symbole des cartes fatalité que vous voyez ici. Ces cartes-là, elles sont mortelles, vraiment, elles sont très très très très punitives, l'avantage c'est qu'elles sont peu nombreuses et qu'une fois que vous, avez, que vous les avez toutes tirées, vous êtes tranquille, vous n'en tirerez plus de la partie. Quand le dos d'une carte ici rencontre vous dit de mettre une carte fatalité, vous la mettez tout simplement au bout de la route. Ce sera vraiment à la dernière épreuve de la journée. Et même si je contournais quelque chose et que je tirais d'autres cartes route, je laisserai la carte là ou les cartes fatalité pour la fin. Deuxième carte donc. Et on voit que c'est très bien mélangé, fantastique. Puisque j'ai encore droit ici à une carte fatalité. Donc ça va être une fin de journée assez difficile. Et je me retrouve face à une nuée de corbeau. Une nuée de corbeau qui a une force de 5 qui dans certains cas euh, peut me rajouter une carte fatalité, sachant que de toute façon elle vient déjà de le faire, et évidemment une nuit de corbeau qui n'a aucun intérêt à troquer avec moi, et c'est bien dommage puisque la carte suivante me disait que mon personnage voulait troquer. C'est donc pas de chance, il ne se passe rien, et je passe donc à ma troisième rencontre. Un Gang Punk. Alors le Gang Punk c'est quand même assez particulier puisqu'ils ont 8 en force, je crois que c'est la carte la plus forte du jeu, donc généralement si vous tombez en, contre... en combat contre eux, vous avez de grandes chances de perdre, et encore une fois de perdre heureusement un point de vie, pas plus. On voit que ce gang est potentiellement intéressé par troquer et pourrait éventuellement aussi euh, me donner une carte fatalité supplémentaire. Là, ce n'est pas le cas, puisque la carte suivante me dit simplement que ce gang veut troquer avec moi. Très bien. Malheureusement, ils veulent, je vous la remontre de plus près, ils veulent 4 en valeur d'objet pour troquer avec moi dans le deck orange, puisque l'icône est orange et ma morphine ne vaut que 3, et en plus, je serais plutôt tenté de vouloir la garder au cas où. Je ne vais donc pas troquer avec ce gang. il ne se passera absolument rien. On a déjà fait 3 cartes, c'est la dernière. Un chien blessé. Et, que me dit la carte suivante, que ce chien veut troquer avec moi. Alors bien sûr, le chien ne troquera pas. Par contre, vous voyez qu'ici, on a un symbole intéressant, c'est un petit bouclier. Si vous avez la chance de tomber sur un personnage avec un bouclier, et que ce, celui-ci présente la carte troc sur la carte suivante, vous voudrez troquer avec vous, en fait, vous pouvez vous en faire un allié. Ce chien donc est maintenant dans mes objets. Il ne compte pas dans la limite de poids ni d'armes pour les combats. Par contre, je pourrais ajouter sa force pendant tous les combats que je vais faire, jusqu'au jour où voudrais m'en débarrasser. Je peux également le sacrifier pour éviter de perdre un combat. Ce sera donc un allié précieux. Il y a un seul paramètre que vous n'avez pas vu sur les cartes et que je voudrais vous montrer tout de suite pour avoir fait le tour. C'est... Celui-ci, quand il n'y a aucune icône euh, sur la carte qui suit la carte de votre rencontre, vous appliquez alors ce qui se trouve dans la bande en bas. Donc si j'étais tombé sur cette configuration avec le Gang Punk, il m'aurait rajouté, on le voit ici, une carte fatalité au bout de mon chemin. Mes rencontres sont faites, ça s'est pas si mal passé finalement, et on peut donc passer au jour 2, sachant encore une fois que l'horizon est bien bien sombre pour moi aujourd'hui. Je me retrouve ici face à un enterrement. Alors c'est un jeu, hein, euh, on va en parler encore après, qui vous incite à vous faire un petit peu votre propre narratif. On voit que ça ne me coûte rien de faire demi-tour, puisque c'est juste une tombe, donc finalement ça se contourne très facilement. Et que par contre je peux choisir, on imagine, hein, d'aider à l'enterrement, donc ça me coûterait deux d'énergie pour les aider, mais on se dit qu'il me remercierait finalement euh, de les avoir aidés en me remettant deux objets. C'est quelque chose qu'on peut prendre le risque de faire. Donc nous creusons pour deux énergies et nous prenons deux cartes objets. Je me retrouve donc avec le marteau qu'on a vu tout à l'heure, qui a deux de valeur si je voulais le troquer, qui me donne deux en force, et qui par contre a un poids de 3, sachant que c'est le seul objet avec du poids que j'ai pour le moment, ce n'est pas dramatique en soi. Je récupère aussi un soda qui me redonne de l'énergie et un petit peu de morale, je vais le garder pour un moment où j'aurai mon moral un petit peu en chute. Par contre, je peux utiliser toutes les cartes que je souhaite entre les cartes route, Là, je viens de terminer celle-ci. Je peux donc, par exemple, utiliser ma morphine, puisque là, ça me permettrait de remonter ma santé de 1 et mon énergie de 1, ce qui est tout à fait, tout à fait prenable. Ces cartes-là, elles ont une grosse valeur de troc, sachant qu'évidemment, les decks de troc vous donnent des cartes qui sont beaucoup plus fortes que ce que vous aurez dans les, dans les packs d'objets, dans le, dans le deck d'objets. Mais en même temps, il peut être tentant d'utiliser la morphine sur soi plutôt que de la troquer. C'est ce le, le, le genre de choix difficile que vous proposez The Road. Et évidemment, avec le temps, à force de faire des parties et de prendre des raclés, euh, vous arriverez mieux, j'imagine, à juger euh, ce qu'il est judicieux de sacrifier ou pas. Allez, encore quelques-unes pour la route. Ici, je tombe sur un champ de bataille. Donc ça me prend un petit peu de temps de l'esquiver. Je peux tout simplement essayer de, voyez, de le contourner ici en me risquant à une rencontre. Euh, ce qui n'est pas trop cher payé. Euh, je pourrais aussi euh, tout simplement le traverser en perdant deux morales et en prenant un objet. On va essayer de préserver son moral pour le moment. Donc disons qu'on va tout simplement essayer euh, de passer en diagonale et de faire une rencontre supplémentaire. Cette rencontre, ce sera un enfant vagabond. Et cet enfant, on voit que la carte suivante n'a pas d'icône dessus, donc cet enfant va me voler un objet aléatoire. Tous les objets qui sont euh, perdus hein, de cette manière avec euh, ce symbole sont, fait, sont perdus aléatoirement. Donc j'en ai trois. Évidemment, le chien ne se perd pas comme cela. Donc je mélange et je révèle Gérard Majax que euh, ma morphine était dans la défausse. Belle tentative de triche, bravo. Je perds donc mon marteau. L'enfant m'a volé le marteau. Dommage. Il me reste un soda pour me consoler. Et je passe à la route suivante. Ici, des collines. Alors, vous voyez que si vous contournez à chaque fois, c'est deux cartes route en plus. C'est possible, hein toutes les cartes route ne sont pas punitives. Par contre, vous amenuisez ici votre deck et vous prenez le risque, encore une fois, d'être à sec à la fin de la partie et de perdre un petit peu bêtement, ou en tout cas de manière complètement impuissante. Alors là, par contre, les collines, si je veux les prendre en biais, vous voyez que ça va me coûter deux énergies. Deux énergies, c'est quand même pas mal. Euh, sinon, je peux me risquer à une rencontre euh, pour récupérer un objet et juste perdre une énergie. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et qui se présente à moi Aujourd'hui, l'ancien général, qui est celui que je pense, depuis que je joue, qui m'a mis le plus de raclés. Et qu'est-ce qu'il me propose Il me propose de me casser la figure. Bah, fort bien, fort bien, puisque moi, tout ce que j'ai, c'est mon chien blessé. Euh, et lui a une force de 7, donc très clairement, c'est pas moi qui vais le mettre par terre, ni même mon chien. Je pourrais faire le choix, on va le faire d'ailleurs, hein, euh, tout simplement de défausser mon chien et de le sacrifier un petit peu. J'envoie le chien euh, à l'attaque. En échange de quoi, je ne serai pas blessé par ce général qui sera trop occupé à essayer de gérer mon ancien compagnon. C'est pas très reluisant, mais il faut ce qu'il faut. J'allais oublier de piocher un objet. Je récupère une conserve. Alors, ça, c'est des, des objets qui vraiment n'ont pas de prix. Hein. Tout ce qui permet de remonter vos constantes. Parce que, bon, j'ai pas mal de chances là, mais ils sont quand même assez rares dans le paquet. Et on n'oublie pas surtout de perdre une énergie. C'est ce qui se passe à la fin de notre traversée de ces collines. Dernière carte, on va finir le tour. Je pense, hein, ça va assez vite. Comme ça, vous aurez vu euh, un petit peu euh, ce que peut aussi vous réserver les cartes Fatalité. On arrive à la gare. La gare, on pourrait très bien encore une fois la contourner pour rallonger la route. On peut aussi essayer de la, non, de faire demi-tour, pardon. Ici, hein, faire demi-tour, changer de chemin, en, rajou... en rallongeant la route. On peut essayer juste de la contourner, mais ça nous coûtera deux énergies. J'imagine encore une fois qu'il faut euh, faire preuve de talent de grimpeur hein, pour euh, pour éviter. Alors, on voit que si on, on faisait ça, on tomberait à zéro euh, en énergie. Et vous, vous doutez bien que les cartes fatalité, c'est pas ce qui va vous faire remonter l'énergie, donc il me faudrait au moins utiliser un objet ici pour remonter cette constante. Euh, au final, c'est pas forcément ce qu'on voudrait, les objets, c'est bien de les garder pour la fin, parce que parfois le début peut sembler difficile comme ça, mais sachez qu'on est qu'au jour 1 et on n'est pas au bout de nos peines. Donc je vais plutôt passer par la, la voie classique, c'est-à-dire faire deux rencontres et prendre, donc le point d'interrogation, je vous rappelle, la constante la plus basse, la plus basse prendre deux objets. Et ça, c'est pas si mal. Rencontre suivante un chaman. Et le chaman, qu'est-ce qu'il me veut Il me veut du troc. Et lui, donc, si je lui donne pour, euh, des objets pour une valeur de 3 au total, par exemple mon soda, je peux aller chercher un objet dans le deck orange qui est ici. Et je pense qu'on va le faire. Alors, j'aimerais bien ne pas vous révéler toutes les cartes, c'est pour ça qu'on ne fera qu'une journée. Mais je veux aussi vous montrer euh, bah, pourquoi c'est intéressant, par exemple, ici, d'aller troquer. Donc, je vais donner... Euh, J'aurais presque envie de donner plutôt ma conserve, parce que là, je suis surtout en déficit d'énergie, le soda mort en plus. Donc je vais donner ma conserve, et là, ces decks là, vous pouvez les consulter à loisir, il hein, n'y a pas de hasard du tout. Vous pouvez les regarder, et vous pouvez voir ce que, enfin choisir ce que vous allez, euh, ce que vous allez récupérer. Alors on voit qu'on a une boisson énergisante qui est un petit peu le pendant de mon soda en mieux. On a un kit de soins qui vaut pas mal et qui rend surtout beaucoup de santé. Hein. Et là voilà, là on a des armes qui causent, et là on se rend compte de bah, pourquoi c'est important de troquer tout simplement. Euh, une arme qui fait 3 de dégâts, qui pèse un petit peu, et en plus, qui, est. enfin, un peu mais pas trop, et quand même une valeur de troc importante si à un moment je trouve une meilleure arme. Une machine à écrire, alors là c'est lourd, mais par contre ça a de la valeur, donc ça peut servir si on veut récupérer un autre objet plus tard. Et un couteau qui est un petit peu plus léger, mais qui fait un petit peu moins de dégâts. Alors moi, généralement, je partirai bien sur la machette, histoire d'avoir de quoi me défendre. Encore qu'une valeur de 3 en, en force, vous avez vu que ce n'est pas énorme, puisqu'encore encore une fois, même ce chaman, euh, il a 5 en force, hein. c'est pas négligeable. Les généraux juste avant avaient 7. Donc on n'est pas sorti du bois, mais on se sent un petit peu plus rassuré. Deuxième rencontre, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est bien ça je rencontre un ours, vous voyez l'ours il a une force de 7, donc là avec ma machette je ne vais pas faire grand chose, évidemment manque de chance, cet ours là non seulement il m'attaque, mais en plus je ramasse une carte fatalité sur la fin. Je rappelle quand même à ceux qui, à euh, raison, hein, pourraient penser que le jeu est trop punitif, oh là là, premier tour il prend déjà 3 cartes fatalité, n'oubliez pas qu'il y en a, je crois que c'est 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, il y en a 9, une fois que toutes les cartes ont été tirées, euh, j'en suis débarrassé quelque part. Donc euh, tout, ce que je, tout ce que je vais subir maintenant, euh, ben, ce sont des choses que je ne subirai pas plus tard. Alors on peut même faire une petite chose, je vais vous parler maintenant de la jauge de destin que je vous ai montré mais qu'on n'a pas utilisé. Alors c'est un petit peu à double tranchant, ça vous permet tout simplement de, euh, entre guillemets, reroll une rencontre. C'est-à-dire que l'ours reste l'ours, c'est bien l'ours que je rencontre. Par contre je peux prendre cette carte ici, qui me dit combat fatalité, donc vraiment le pire combo possible, et la mettre derrière, pour un de destin. Évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ça peut être équivalent, ça peut être pire. La pire, non, ça ne peut pas. Mais ça peut être équivalent ou euh, un tout petit peu mieux. Donc, je le fais. On voit que c'est juste un combat. Je peux me contenter de ça. Donc, je, relive, je retire la carte fatalité ici. Mais ce qu'il faut bien garder en tête quand même, c'est que la carte, vous l'avez vu, je l'ai mise en dessous du tech. Ce qui veut dire qu'elle reviendra à un moment. Donc, le destin... Comme le dit l'auteur lui-même, il ne faut pas trop jouer avec, parce que finalement, toutes les mauvaises cartes qu'on va les mettre en dessous, on va les retrouver à la chaîne à un moment quand on sera, quand on sera en train d'épuiser ce deck-là, et on va prendre un retour de bâton qui est monstrueux. Euh, petit élément supplémentaire, si vous arrivez à 0 de destin, vous avez trop joué, entre guillemets, et vous voyez que vous vous infligez directement une carte de fatalité. L'ours, donc, me met une trempe quand même, je perds un point de santé, ce n'est pas si grave, et j'arrive au moment où, tremblotant, je vais révéler mes cartes de fatalité. La première d'abord qui me dit que je perds 1 à toutes mes constantes, sauf si je possède une corde. Manque de chance, je n'en ai pas vu la couleur, donc on descend, et là on voit que si la carte fatalité suivante me fait, me fait perdre encore 1 d'énergie, euh, ce sera la fin. Alors on va prendre le moins de risque possible. on va boire son soda tout de suite. Pour rappel, c'est plus 2 en énergie, plus 1 en morale, et là je suis à peu près, à peu près certain de finir mon, mon premier jour debout, quoi qu'il arrive. Et bien Cette carte me refait perdre, encore une fois, toutes les constantes, sauf si j'ai le masque à gaz. En gros, tout ce qui est utile à la survie, euh, vous vous rendrez compte rapidement qu'il est bien d'essayer de les garder. Là, je n'ai pas vu la couleur du masque à gaz non plus aujourd'hui. Je perds encore un sur chacune de mes constantes. Et ouf, je suis arrivé à Python. Je suis donc euh, sauvé. Je peux établir mon petit campement, défausser tout ça. Et puis, bah, vous l'aurez compris, repartir pour une journée suivante, une fois que j'aurai repris mon souffle. Je refais un petit point sur ce que j'aurais pu euh, oublier ou ne pas expliquer assez clairement. Les cartes de route, vous ne les remélangez jamais. Quand la pioche est épuisée, c'est perdu. Les cartes de fatalité, vous ne les remélangez jamais non plus. Quand il n'y en a plus, vous vous êtes débarrassé, vous n'en tirerez plus. Les cartes rencontres, bien sûr. Par contre, euh, une fois que la, le deck est vide, vous pouvez les remélanger hein, pour euh, générer de nouvelles rencontres. Euh, pour ce qui est des objets, c'est pareil, on ne les remélange pas puisqu'ils sont soit dans votre inventaire, soit défaussés et qu'une fois qu'ils sont défaussés, ils ont été troqués ou utilisés, vous ne les récupérez donc pas. Il est également de même. Il en est de même pour les decks de troc, hein, Qui euh, une fois que vous prenez une carte du deck de troc et que vous l'utilisez, soit il va dans votre défaut, soit vous créez une défaut spéciale, peu importe, mais vous ne pourrez plus les retroquer avec quelqu'un, vous ne pourrez plus les récupérer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on a fait le tour des règles, et euh, du déroulement du jeu, on va donc passer à ma conclusion. Je l'avais déjà annoncé hein, euh, plus ou moins publiquement euh, dès que j'ai reçu le jeu, euh, j'adore The Road, tout simplement. Euh, déjà parce que l'univers m'emballe beaucoup, euh, c'est un univers qui me parle plus que Way of the Samurai, qui pour le coup avait le défaut non seulement d'être très très punitif, c'est-à-dire que chaque erreur, chaque mauvaise carte piochée entraîne une mort immédiate, et en plus donc euh, parler de Samouraï, ce qui n'est pas vraiment mon univers, ce qui est moins universel on va dire. Euh, the Road, il est dur mais il euh, y a très peu, voire pas du tout, de morts instantanées. C'est-à-dire que vous allez voir vos marqueurs diminuer finalement, assez dangereusement, il n'y a pas de combo euh, de cartes fatalité comme dans Wave of the Samurai où euh, d'un coup vous êtes décapité et c'est terminé. Ça c'est appréciable parce que malgré tout, euh, même sur des Die and Retry, on n'aime pas être euh, flagellé, puni en permanence, et quand on est bien parti, on aime bien euh, essayer de pousser l'aventure le, euh, le plus loin possible. Malgré tout, c'est un jeu qui va vous faire mal, euh, le seul avantage c'est que vous le verrez venir, j'ai discuté hein, avec euh, Yosef, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui, et c'est un jeu qui a demandé beaucoup beaucoup d'équilibrage, pour que justement vous soyez en permanence, comme il dit en sphère, en transpiration tout le temps, essoufflé euh, à chaque carte que vous retournez en vous disant qu'est-ce qui va me tomber dessus, est-ce que j'ai bien prévu mon coup, est-ce que j'ai assez de réserve sur moi et c'est ce qui fait le charme de ce jeu, finalement, une tension qui est euh, plus sur la durée, sur la longueur, et moins, euh, moins bah, voilà, sur le, le, le coup de katana en trop ou en pas assez, le, le point de défense qui vous manque, et qui va ruiner toute la partie, et un petit peu, quelque part, parfois, toute l'immersion aussi. Alors je pourrais euh, passer 20 minutes à vous expliquer pourquoi j'adore ce jeu. Euh, je voudrais d'abord peut-être aborder certains points de que j'ai discuté et que j'ai pu voir discuter sur les réseaux sociaux à propos de certains aspects de ce jeu. On parle beaucoup de stress goals par exemple, et euh, les stress goals ça va être compliqué sur The Road clairement, parce que là c'est un jeu qui est conçu avec le nombre de cartes qu'il con qu contient finalement, il est équilibré comme ça, et euh, quand on parle de chance ou de hasard dans ce jeu c'est pas tout à fait vrai, il y a une gestion de risque oui, mais euh, le jeu est fait encore une fois pour qu'il y ait une sorte de courbe, et rajouter des cartes, bah c'est casser cet équilibre assez fragile qui a, qui a été si long finalement à mettre en place. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'attendre à des stretch goals. J'ai vu parler par exemple pas mal d'une voiture qu'on pourrait avoir un peu à la Mad Max ou à d'autres survival movies. Euh, ça casserait complètement le, le rythme du jeu, en fait l'esprit du jeu. Le principe c'est que vous êtes dans une sorte de pèlerinage. En fait c'est long, c'est dur. Euh, chaque jour vous paraît plus long et plus dur parce que soit vous contournez, donc vous rajoutez des cartes route, euh, soit, et de toute façon c'est souvent le cas, vous êtes en surcharge parce que votre limite de, de poids diminue avec les jours ça c'est important de le garder en fait je pense que euh, cette route là qui prend six jours elle est faite pour être fait à pied si vous la faites en voiture c'est une route de deux jours vous esquivez la plupart finalement des, des embûches puisque vous pouvez contourner absolument n'importe quoi quasiment et donc ça casse le charme du jeu donc j'espère moi à titre personnel que ça n'arrivera pas je pense que ça a peu de chances d'arriver et alors d'un autre côté je tiens à, à parler d'un point qui est un point qui fait beaucoup débat euh, pendant la campagne euh, qui est celui des dessins alors, le point de vue de Joseph Ari, euh, qui est un point de vue qui se défend plutôt bien, c'est de vraiment couper, en fait, avec les écrans. C'est ce qu'il veut faire avec ses jeux. Sachant que c'est quelqu'un qui vient aussi du monde des écrans, quelque part. Donc, l'idée, c'est d'avoir des dessins qui sont intégralement faits à la main, qui sont faits au feutre, avec des feutres spéciaux, par un illustrateur qui ne fait que de la main. Il n'y a quasiment pas de retouches sur les cartes. Alors, il y en a qui regrettent hein, que ça manque de. que ce soit peut-être pas assez sombre ou euh, peut-être trop... trop épuré. Mais ça fait partie d'une DA qui, mou... à moi, me plaît, mais ça c'est très personnel et aussi assez cohérente avec, d'une part, la démarche et puis euh, l'univers dans lequel on est, euh, qui est un univers où on n'a plus rien quasiment de technologie qui fonctionne euh, et pour le coup ça colle très bien, le côté un petit peu délavé, le côté un petit peu euh, encore une fois épuré euh, pour moi ça m'inspire justement à la fois la lassitude, euh, le désespoir, toute cette espèce d'ambiance qu'on essaie de construire parce que c'est un jeu, vous l'avez vu dans les règles, euh, qui a finalement le potentiel euh, d'un livre dont vous êtes le héros euh, parce qu'il y a énormément de choix, sur chaque carte, beaucoup, euh, mais en même temps, euh, l'histoire, c'est à vous de vous la raconter. Donc vous faites votre histoire en déroulant les cartes. Et je sais plus où vous voulez en venir. Donc, si on a quelque chose de trop filmesque, finalement, de trop précis, euh, de trop détaillé, euh, c'est quelqu'un d'autre qui vous raconte l'histoire. Vous voyez, vous vous immergez plus dans votre propre monde, à mon sens en tout cas. Hein. Et, euh, et ce côté un petit peu abstrait, pas trop précis, ça permet justement de dire, de vous faire votre monde à vous, votre aventure à vous. Quand vous regardez les cartes, vous voilà, dites il m'arrive ça, euh, cette personne me dit ceci. Et je m'y suis pris au jeu aussi. J'ai du mal avec les jeux qui disent généralement débrouillez-vous, euh, faites-vous votre truc. Euh, là, ça marche bien, ça marche bien, il y a beaucoup de choix. Euh, très vite on a beaucoup d'empathie pour son personnage, qui est en fait soi-même, donc euh, c'est assez simple, et on a envie finalement de se dire, mais alors qu'est-ce qui a bien pu se passer, comment je pourrais faire si j'utilise ça, qu'est-ce que ça veut dire finalement pour moi, est-ce que je fais des choix qui sont plus ou moins éthiques aussi, ça c'est intéressant, parce qu'il y en a beaucoup, euh, voilà, tout ça donc est cohérent à mon sens, encore une fois, euh, même si une DA qui rebute, c'est une DA qui rebute, on n'y pourra rien. The Road, donc, c'est un jeu euh, sur lequel pour l'instant j'ai constamment envie de revenir, pour une raison simple, c'est que contrairement encore une fois à The Wave of the Samurai, on va comparer hein, les deux œuvres du, du monsieur, il euh, y a ce côté loot, il y a ce côté pioche, euh, ce côté un petit peu hasard qui, euh, qui me fait me dire tiens, mais alors si j'avais pioché ça, est-ce que je m'en serais pas mieux sorti Si j'avais pas vendu tel objet, est-ce que j'aurais pu aller plus loin Donc on a envie de recommencer, et pas parce qu'on a fait une erreur de calcul sur ces points de défense comme dans The euh, of the Samurai, mais parce que euh, est-ce qu'on aurait pas pu mieux gérer Est-ce qu'on eu... est qu était assez lucide Et qu'est-ce que j'ai appris dans cette partie qui peut me permettre dans la suivante d'aller plus loin euh, ce qu'on peut attendre éventuellement euh, en stretch goal, moi c'est ça qui, qui me plairait beaucoup, euh, ce serait d'avoir au-delà des, des achievements qui sont proposés dans le, dans le livret de règles, d'avoir peut-être euh, plus de destinations euh, avec des objectifs, je ne sais pas, finir la partie euh, sans tuer personne ou euh, ce genre de choses. C'est peut-être compliqué à mettre en place, mais c'est ce qui pour moi pourrait enrichir le jeu et, et me donner envie d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'en l'état, vous l'avez vu finalement, la destination, vous la choisissez sur une carte au départ, hein, la destination elle s'appelle ABCDE et vous n'avez aucun lore dessus. Et ça là-dessus, il y a peut-être un petit truc à faire, il y a un truc à chercher, je pense. Juste, vous savez, comme dans tous ces films de zombies où on vous promet une espèce de havre de paix où les zombies ne sont pas encore arrivés. Voilà, voir ce visuel là, peut-être, ou un peu de texte, vous dire, vous découvrez ceci qui vous dit d'aller ici. Pourquoi j'y vais Qu'est-ce qui m'attend là-bas Ça, ça pourrait être intéressant. Au-delà de ça, le jeu il se tient en lui-même. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 cartes, même si on est tous maintenant avec Kickstarter habitués à avoir des packs KSE encore en plus, avec des milliards de cartes à tirer. Je pense que ce jeu là. Il suffit à lui-même, il est bien équilibré, toutes les parties ne seront pas égales, mais je pense que dans quasiment toutes les parties, on aura nos chances. Et c'est cette appréciation qui fera qu'on ira au bout ou pas. A euh, noter que vraiment, je pense, le, le vrai danger, le vrai ennemi dans ce jeu, c'est le nombre de cartes route. On ne penserait pas comme ça, on surveille toujours ses points de vie, ses points de mental, etc. Et finalement, à force de contourner pour les préserver, on se retrouve à sec sur le deck euh, donc de route, hein, de cartes que vous allez euh, placer devant vous à chaque tour qui, pour rappel, euh, entraîne la fin de la partie si vous ne pouvez plus piocher. Voilà, c'était ma review slash vidéo règle 2 The Road, un jeu qui, pour l'instant, me hype énormément, sachant que mon prototype est quasiment complet, donc je pense que j'ai un, une bonne vision maintenant de la chose avec le nombre de parties que j'ai faites. Euh, C'est un jeu que je vous recommande chaudement. Euh, qui a aussi, je pense, plus d'intérêt à deux que Wave of the Samurai. Vous allez penser que j'ai détesté ce jeu, c'est pas vraiment ça, mais je le trouve tellement au-dessus, en fait. Euh, donc il y a un intérêt à deux de prendre des décisions, de, de débattre beaucoup. Je pense qu'il euh, y a des vidéos qui sont en ligne, hein, qui montrent des parties à deux joueurs. Ça débat, ça réfléchit, ça se dispute presque. Donc c'est un jeu aussi qui, euh, voilà, qui aura son potentiel en couple, bon le confinement se termine, on l'espère, mais euh, vous aurez d'autres occasions, et euh, c'est un jeu que vous n'aurez pas de mal à sortir, ça c'est absolument certain. J'en ai donc terminé, je vous souhaite de belles parties, et je vous dis bien sûr à très bientôt